Merci Stéphane. Ok, bah, bonjour à tous. Euh, donc, je m'appelle Maurice Ducouré. On va, enfin, je vais faire cette, cette présentation avec mon associé Emmanuel Beaufort. Je pense que vous allez vite vous en apercevoir. Nous, notre spécialité, ce n'est vraiment pas de faire des présentations. Euh, on développe des applis, euh, des applis pour téléphone mo mobile. Donc, euh, au cours de cette présentation, euh, on va vous parler un petit peu du, de. de De l'histoire de des smartphones euh, et des tablettes tactiles, euh, d'où ça vient, euh, où on en est aujourd'hui. Euh, on vous présentera ensuite euh, les applications qu'on a développées euh, autour de Scenari, donc depuis euh, 2010 maintenant. Euh, et enfin, on finira sur, euh, sur, sur ce sur quoi on travaille euh, aujourd'hui euh, pas mal, c'est-à-dire l'application la, la, euh, Scenari Reader, qui se veut euh, un lecteur universel pour... Euh, pour les publications issues de modèles de modèle scénarii. Euh les terminaux mobiles, euh, c'est un terme que je vais employer euh, qui définit initialement euh, donc un appareil portable qui permet euh, d'échanger et euh, de traiter euh, des données. Alors, euh, ce n'est pas forcément uniquement euh, des smartphones et des tablettes, mais c'est ce dont nous, enfin, nous euh, on ne va pas parler euh, aujourd'hui. Euh, donc, je ne sais pas si, euh, si tout le monde euh, est au courant, mais en fait, euh, les smartphones, euh, c'est pas arrivé en 1997, euh, quand Steve Jobs a présenté « sa keynote euh, avec euh, avec l'iPhone, euh, ça existe depuis déjà un bout de temps. Et euh, et C'est dans les années 90 euh, que les premiers appareils sont apparus et, et qui ils avaient déjà les caractéristiques euh, des téléphones qu'on a aujourd'hui, à savoir un écran ta ta tactile, une connexion internet, euh, éventuellement euh, une puce GPS. Euh, donc là, je vous ai mis deux, trois ex exemples. Il y a IBM qui avait sorti un appareil qu'on qu qu qu appelle le Simon, euh, Palm, avec le Palm Pilot 1000, euh, qui, a, qui a bien marché euh, à l'époque, euh, et, euh, et, et Nokia avec la série 9000 euh, communicateurs. Donc visuellement, ça n'a pas forcément grand-chose à voir avec ce qu'on a aujourd'hui dans nos poches, mais euh, au, niveau, au niveau du concept, euh, les fonctionnalités de, de, de, de, de, de base étaient relativement similaires. Euh, bien, bien sûr, euh, c'était des appareils qui étaient essentiellement euh, destinés euh, à l'univers professionnel euh, et qui servaient essentiellement euh, à de la communication, à savoir soit euh, soit soit soit soit, soit des, des mails, soit un peu plus tard euh, des échanges push avec euh, avec le système qui a mis en place Black, euh, Blackberry. Et c'est donc justement euh, à partir des années 2000, quand les réseaux euh, Edge et 3G sont arrivés, que pas mal de constructeurs euh, ont commencé à s'intéresser aux, aux, aux, aux, aux smartphones, euh, et notamment à travers en trois fait, euh, os qui ont dominé le marché euh, à cette époque-là, à savoir Symbian, qui était développé par Nokia. Windows Mobile, euh, sur lequel euh, une, pas mal de constructeurs euh, ont construit euh, ont construit des modèles, dont HTC, Acer, Asus et Motorola, qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, dans les smart, smart, smartphones, et BlackBerry euh, OS avec, euh, donc, euh, avec euh, RIM. Euh, mais... A vrai dire, jusqu'en 2007, tous ces appareils étaient encore utilisés quasiment uniquement par des professionnels. Il y avait très, très peu de particuliers qui avaient un smartphone. Et c'est donc effectivement en 2007 que le smartphone s'est démocratisé et que le grand public a à petit à petit accéder à cette technologie. Donc 2007, c'est l'apparition du premier iPhone, mais c'est aussi la naissance d'Android OS. En 2010, on a vu apparaître les premières tablettes tactiles grand public, donc avec l'iPad suivi des tablettes Samsung et puis les autres Asus, Motorola, Acer, etc. Donc j'ai pris cette photo parce que je trouve enfin, elle a, elle a, elle a, pas, elle a pas mal circulé sur le net, donc je ne sais pas si vous l'avez déjà vue ou vu ou pas. Euh, ça représente en fait euh, une scène qui a été prise au même endroit, en 2005, en 2013. C'est au moment où le, où le pape apparaît, euh, apparaît à la fenêtre. Voilà. Euh, donc je trouve que ça, ça, ça, ça, ça exprime relativement bien l'évolution euh, du marché et à quelle vitesse le smartphone euh, s'est démocratisé. Euh, j'ai noté quelques chiffres euh, rapidement euh, pour illustrer un petit peu plus euh, sérieusement l'image euh, précédente. Euh, C'est une étude euh, qui a été faite par, Com par Comscore que j'ai récupérée sur... Euh, sur Internet, qui a fait une analyse du marché des smartphones et qui montre qu'entre octobre 2011 et octobre 2012, on a plus de 35% d'utilisateurs et que le taux de pénétration en France est de 51,4%. Sur la courbe à côté, on voit entre 2008 et et 2012 l'inversion de tendance entre l'achat de téléphones mob mob mobiles classiques, euh, c'est la courbe rose, et, euh, et l'achat de, de, de, de, de, de smartphones. Voilà. Euh, le constat est, euh, est quasiment le même pour, pour les tablettes tactiles aujourd'hui. Steve Jobs avait appelé ça l'ère post-PC. Euh, euh, c'est pas, pas, pas tout à fait euh, exagéré en fait euh, puisqu'on s'aperçoit que le marché est en forte croissance on a une augmentation de plus de 50% des ventes en un an en France euh, les ventes de tablettes euh, devraient dépasser en 2013 le vente, les, les, les ventes de PC de bureau et, euh, et, et, et on prévoit euh, que d'ici 2014 elles dépassent les ventes de de, de, de portables. Donc aujourd'hui, en tout cas, euh, il faut, je pense, considérer que les, que les tablettes tactiles sont vraiment euh, un média à part entière à prendre en compte. Il euh, y a des études qui montrent euh, au niveau de l'usage que, euh, par exemple, en Angleterre, euh, les étudiants commencent à délaisser finalement l'achat de téléviseurs euh, euh, pour, pour, pour l'achat euh, d'une tablette tactile, euh, parce que ça prend moins de moins de place, parce que euh, tout ce qu'on peut faire avec un téléviseur, on peut le faire aujourd'hui avec une tablette. Euh, voilà Alors, quelles sont les caractéristiques des terminaux qu'on a euh, aujourd'hui euh, Donc bien sûr, euh, même si les fonctionnalités de base sont les mêmes que euh, les, les premiers smartphones qu'on avait en 90, aujourd'hui on a des terminaux qui sont relativement puissants, avec euh, avec, euh, avec donc des, des, bip, des, des biprocesseurs ou des, ou des quadri-processeurs avec une grande capacité de stockage. Ce sont des appareils qui sont connectés donc soit au réseau mo mobile, aujourd'hui on parle de la, de la 4G, euh, bien sûr le Bluetooth, le Wi-Fi et euh, également les puces NFC qui permettent de faire de la communication sans contact à courte distance. C'est ce qu'on a dans les badges euh, quand on passe des portes euh, ou quand on prend le truc le, le, le métro paris. Euh, ce sont des appareils aussi qui concentrent euh, tout un tas de périphériques et de capteurs qui sont directement intégrés. Euh, bien sûr il y a des gps, des g... enfin, la plupart du temps un, un, un GPS, un gyroscope, la possibilité de prendre des photos, des vidéos, un micro, on en voit aussi aujourd'hui avec des baromètres. Euh, et euh, donc une, une, une des principales, euh, alors je ne vais, vais pas appeler ça une contrainte, mais aujourd'hui un, un, un, un, un, un, un des principaux problèmes quand on cherche à publier du, du contenu pour, pour, pour une tablette ou pour un smartphone, c'est qu'on est confronté à une multitude de tailles d'écran et de résolutions différentes. Donc il faut essayer de trouver un système qui permet d'adapter le contenu à la forme euh, le contenu à la taille de l'écran. Euh, donc le, le, le fait qu'on qu'on ait, euh, qu on ait euh, des périphériques avec des capteurs comme des puits GPS intégrés. C'est ce, ce qui a en fait motivé le développement de la première appli qu'on a faite, qui était basée sur, sur Optime, afin de pouvoir avoir des documents géolocalisés et donc de pouvoir, sur son smartphone, refaire, enfin, faire de la recherche de documents par rapport à la position à laquelle on se trouve. Donc je vais laisser Emmanuel en fait euh, enchaîner euh, et euh, il va vous présenter les différentes apps, applications qu'on a développées à partir de, à partir de, de cette première première en 2010. Okay. Euh, donc en fait nous on avait, on est, on est créé depuis 5 euh, depuis ans après, et on a commencé assez rapidement à développer des applications pour petits terminaux mobiles, dont on m'aurait parlait tout à l'heure, et c'est en fait vers mi-2007, début 2008, qu'on a commencé à développer des applications pour iphone en fait, parce qu'au début c'était iphone et progressivement en fait on suit le marché on a développé assez rapidement après des applications pour android donc c'est pour ça qu'au début là, les captures que vous allez voir ce sont essentiellement des captures sur ios mais on va voir vers la fin arriver des captures android parce qu'aujourd'hui en fait android est passé depuis même un, quelques mois déjà devant iOS en france en tout cas et donc ce qui explique aussi qu'on a développé des versions android voilà ça explique un peu tout ça donc la première version, euh, première application en fait, qu'on a développée est une application iPhone, et c'était une, une, une c'était euh, la première application mobile qui permettait de lire du contenu généré par scénarii. Alors au début c'était une application assez simple en fait où on, on avait nous créé un petit espace web. Euh, donc euh, les gens qui publiaient du contenu sur cette application-là se connectaient à l'espace web et euh, importaient du contenu généré avec scénarii. Et on retrouvait euh, le contenu publié automatiquement dans, dans l'application mobile Donc, cette application de 2010 présentait essentiellement au départ des euh, parler de scénario en fait, voilà. et incitait en fait à l'utilisation d'une application qu'on a fait juste après dans la foulée c'est la version 2 qui est de 2011 mais on a commencé avant en fait qui est basée sur le même modèle sauf qu'au lieu d'utiliser une interface web en fait on est parti d'un d'une extension euh, Scenarii directement en fait, intégrée à Optime et qui permettait de générer un document qui va être en fait, interrogé à chaque démarrage de l'application qui permet de savoir s'il y a des nouveaux documents disponibles en fait, ça permet de, de gérer des lots de documents euh, Optime en fait. Donc, ce, Cette application permettait aussi de gérer plusieurs euh, dépôts, c'est-à-dire qu'on peut en fait, on proposait aux gens de créer soi-même son dépôt, son propre dépôt, pardon, et d'y de déposer, déposer des, des documents générés par Optime. Et donc les utilisateurs pouvaient y accéder assez facilement. En fait. C'est les prémices de ce qu'on a fait ensuite avec Copal. On a en fait, un peu en parallèle euh, développé en fait, euh, une application qui, à la base, n'était que sur smartphone. C'était en fait, l'application qui permettait de lire des contenus web médias à la version 1. Là, on a une, une, un screenshot d'une application qui gère aussi WebMedia 2 maintenant. Donc, cette application, comme celle d'Optim, en fait, était dédiée, c'était une application native, dédiée à la lecture et la navigation dans des contenus WebMedia. Alors, ce qui est intéressant avec QuickMedia, c'est qu'en fait, on est parti au tout départ par le développement d'un démonstrateur pour la chaîne de restauration Quick qui voulaient en fait avoir dans les cuisines accès aux, aux formations pour savoir comment faire un « giant », comment faire un « long chicken ». Et donc, ils ont utilisé pour ça « webmedia » en version 1 et en fait, de la même manière, ils généraient le contenu et sur, dans, dans, dans les cuisines directement sur des téléphones à la base, c'était parce qu'en 2010, c'était à peine avant l'arrivée des, des tablettes, on avait accès sur des iPods au contenu, au contenu des formations. On a fait évoluer cette application-là euh, grâce à l'apport de l'INA GRM en fait. Voilà, donc c'est une application qui a duré euh, une application conséquente. Dominique doit être à côté, il me semble, Dominique Saint-Martin, avec qui on a travaillé là-dessus. Et donc euh, il nous a permis euh, d'ajouter pas mal de fonctionnalités, je vais vous les présenter juste après. Et enfin, fin 2012, début 2013, on a collaboré aussi avec Kesaco, c'est à l'université de Lille municiel, qui a permis notamment la gestion des vidéos dans l'application WebMedia. A la base, on ne sait que de l'audio augmenté. Donc il y a quelques captures, je ne vais pas trop rentrer dans les détails là-dedans parce que Donc là, c'était l'application Quick. Voilà, on accédait au contenu. C'était en fait le contenu segmenté en bas, on le voit avec la, la petite lecture segmentée. A la base aussi, ça a été développé. Je suis... La demande a été faite parce que euh, quand Apple a sorti l'iPhone, une des premières choses qui a choqué un peu toute la communauté, des gens qui faisaient du web pas mal, c'était qu'en fait, ça ne prenait pas en charge du tout le flash. Voilà. Donc ça veut dire que le contenu qui était généré à la base en flash pour WebMedia, on ne pouvait pas l'ouvrir avec les smartphones, on pouvait accéder au site web, mais il y, avait, euh, il y avait des sites web complètement vides quand on arrivait dessus parce que le flash n'était pas du tout géré. Et ça d'ailleurs en fait ça n'a pas évolué du tout. Ça n'a jamais été géré. Ça n'a jamais été géré, ça l'a à peine été par Android. Donc ça en fait Dominique en parlera, Dominique Saint-Martin en parlera un peu plus sur l'utilisation qu'il a lui de WebMedia. C'était une application qui est sortie là, en début d'année sur euh, la diffusion de, de contenu mobile sur les tablettes et les smartphones. Donc, euh, la collaboration avec, euh, avec l'INA nous a permis notamment d'adapter en fait, un contenu qui était à la base juste dé, euh, diffusé sur smartphone. On a fait l'adaptation pour que le lecteur soit adapté bien à la taille de l'iPad. En fait. Voilà, et euh, ce qu'on a fait en plus... Euh, avec Kezako, c'est qu'on a amélioré le modèle en, en faisant des, euh, des vidéos, des bouts à bout, euh, des choses qui étaient un peu plus spécifiques au modèle euh, numéro 2 de WebMedia. Il y a un autre exemple d'application qu'on a réalisé sur le modèle WebMedia, c'est une application, euh, qui, est une application euh, qui présente euh, en fait une règle euh, d'un un jeu de société euh, que je vous recommande. <rire> voilà. Et qui en fait euh, est une utilisation dédiée. en fait On a juste dans cette application accès à des pistes audio, c'est l'audio augmenté, en plusieurs langues. Et cette application permet en fait d'apprendre à jouer au jeu. Au lieu de lire la règle, on, on suit la vidéo illustrée. Et on a accès à des compléments, des points de règlement. Euh, si, si. Un autre modèle sur lequel on va travailler, vous avez tout ça un peu en parallèle, un peu après donc, Optim et Webmedia, c'est Opal Reader. Donc, Opal Reader c'était uniquement à la à une diffusion sur, sur tablette. Donc ça s'est fait assez vite après la sortie de, de l'iPad. Et donc ça, ça marchait plutôt bien. Donc là ça c'est une version V2 la con, V1.2 je crois un truc comme ça à l'écran, donc il y a eu quelques améliorations. Mais euh, donc ça permettait de gérer pareil euh, des dépôts euh, donc euh, opales et on, en fait on a une schématisation euh, des cours euh, sous forme de, de livres. C'était très à la mode euh, avant, ça l'est moins maintenant. Voilà. Et euh, donc la problématique d'Opal à l'époque c'est que ça, mar ça marchait sur tablette mais ça, le contenu n'était pas adapté du tout par Spartofan. Voilà. Donc on a essayé de développer en fait. Euh, c'est tout ça, en fait, de compiler, de faire converger ces différentes applications en deux applications universelles, une application pour Android et une application pour iOS, c'est-à-dire iPhone, iPad. On a fait une application modulaire. Elle intègre petit à petit en fait, les différents modèles scénarios. pour l'instant, elle n'intègre que WebMedia et Opal sur une interface commune. En fait, on peut gérer des dépôts, des, ce qu'on appelle nous, des dépôts, c'est les endroits, en fait, des, des adresses sur lesquelles hein, on va déposer des, des documents, que ce soit des documents Opal ou des documents WebMedia. Et on accède vers une interface unique. Et en fait, on a essayé de, de, de mixer, les, de prendre euh, donc, -tous, les, euh, tous les développements qu'on avait fait, en fait, à la fois sur WebMedia et sur Opal, et un peu Optim et on a compilé dans cette interface commune. En fait. Donc aujourd'hui, c'est sorti ça début juillet. C'est compatible, donc, euh, smartphone, tablette, Android et, euh, et iOS. Voilà, donc, Mauri va vous parler un peu plus en détail de comment fonctionnent euh, les extensions qu'il faut utiliser dans Scenario Reader pour euh, générer du contenu qui sera lisible ensuite. Et après, il y aura une mini-démo euh, pour montrer un exemple de, de réalisation tout de ça. Euh, alors comme l'a dit euh, Emmanuel, euh, aujourd'hui l'orientation qui, qui a été prise, c'est de développer une application unique qui serve euh, de lecteur universel sur laquelle on va venir pouvoir greffer euh, la possibilité euh, de lire des publications issues de différents modèles. Euh, donc on a développé en fait un, un, un conteneur, euh, sur, sur, sur iOS et Android, donc c'est une application native. Elle est développée spécifiquement pour chacune euh, des plateformes. Elle permet de gérer euh, des dépôts de documents, de les télécharger et de les, et, et de les ouvrir. En parallèle, en fait, euh, pour euh, et contrairement à ce qui avait été fait initialement pour Optime et pour WebMedia, on a abandonné euh, le fait de développer euh, un lecteur natif spécifique pour chaque mode modèle. La solution, euh, la, la solution qui a été, qui a été choisie aujourd'hui pour des questions sans doute de coût de développement, et de coût de maintenance et d'évolutivité de, de, de, de l'application, c'est d'utiliser en fait des publications qui sont générées en HTML et qui s'ouvrent en gros juste dans un navigateur à l'intérieur de l'application. On a donc une, une, des, des applications natives qui servent de conteneur et des publications en HTML qui viennent être, être ouvertes par l'application. Euh, donc euh, comment ça marche et comment ça marchera en tout cas pour, pour, pour les modèles pour lesquels on va développer euh, des générateurs spécifiques euh, à partir d'aujourd'hui de, de, ou demain euh, c'est que euh, on, est, on est parti euh, de la publication du, du générateur euh, web de base euh, sur lequel euh, on a rajouté une couche euh, grâce à une librairie qu'on appelle jQuery Mo Mo Mo Mobile et qui permet relativement facilement, sans forcément tout, tout avoir à reconstruire, euh, d'optimiser le rendu pour les smartphones et pour, et pour les tablettes. Euh, donc je vais vous expliquer rapidement avec un petit schéma comment ça marche euh, aujourd'hui en tout cas à partir d'opal et de WebMedia, euh, à partir de vos, de vos contenus qui sont euh, réd rédigés donc sur opal et sur web en téléchargeant des extensions euh, qu'on trouve sur la plateforme enfin sur le site de scénary plateforme euh, on a la possibilité de générer euh, donc euh, de générer des publications qui vont être op optimisées euh, pour, euh, pour les tablettes et pour les smartphones euh, associées à un flux RSS qui permettra de gérer un dépôt de documents. Euh, donc ce flux RSS euh, et, ces, et, ces et ces documents euh, en HTML5, on pourra les déposer sur un serveur que viendra ensuite interroger l'application la, pour les télécharger. Euh, on va vous faire une petite démonstration, en fait, pour que ce soit euh, plus, plus, plus clair. J'espère que ça va marcher, parce que les démos, souvent, ça ne marche pas. Donc, euh, là, j'ai Opal, euh, dans lequel j'ai créé euh, rapidement euh, deux petits, euh, de, de petits documents. J'aurais dû ouvrir l'atelier avant. Voilà. Donc, j'ai créé, euh, en fait, euh, deux petits doc documents avec chacun, euh, euh, d'ailleurs, j'ai créé un, un petit document, un support web avec, euh, avec, euh, avec, deux, avec deux chapitres. Donc, j'ai des grains de cours. Voilà. J'ai euh, un module je vais prendre là, dans lequel on va avoir, euh, donc, euh, des grains qui forment des chapitres. Enfin, bref. Euh, je vais rajouter une, une petite... Euh, une petite introduction. Bonjour, c'est l'intro. Il est 17h36. <rire> Alors, quand on est là, euh, donc il y a quelque chose que je vais faire en fait, euh, là, en direct, c'est que je vais, euh, je vais, je vais installer l'extension que je suis allé télécharger auparavant sur, euh, sur, euh, sur, le, sur, sur le site de Scénario Platform. Donc c'est l'extension qui permet de générer euh, la publication euh, optimisée pour mobile et de créer un flux RSS euh, avec, euh, avec les documents. Non, c'est pas c'est ça si, ça. Voilà. Donc une fois qu'on a installé l'extension dans Opal, on a on a la possibilité de rajouter un item qui est un flux RSS scénarii un flux RSS Re reader. Donc je vais l'appeler SC Re reader. Je le crée. Voilà, je vais lui mettre un titre. On compte scénarii de base sur lequel je vais aller le déposer. Description. Disponible en ligne Et... Je vais pouvoir lier donc euh, à cet item flux RSS en fait une, un super web que j'ai créé avant. On va générer une de de de les contenus les transférer sur un serveur. les contenus. Les transférer Ouais, je... Ok, donc là en fait, euh, ce qu'on voit, c'est que j'ai bien mon item de flux RSS. Et dans les dossiers, ici, je retrouve en fait mon support web avec, avec, avec un zip qui contient la, la publi qu'on qu qu téléchargera sur la tablette. Donc, je transfère l'ensemble du contenu sur mon serveur. Voilà. Et derrière, Emmanuel va faire la suite de la démo avec la tablette. Ah, non, il y a quand même un truc que je vais faire avant. Effectivement, j'oubliais. C'est qu'on va générer un, un QR code pour, pour, pour installer le dépôt plus facilement. Parce que je, change de, je change de matériel. Il ouais. faut <rire> En fait là l'idée c'est de souvent c'est une étape un peu fastidieuse de rentrer le flux RSS. C'était en fait euh, aussi souvent une, euh, à, ce, à ce niveau là qu'il y avait des erreurs. Souvent les, les adresses elles sont à rallonge. Euh, on avait du mal à les saisir sans faire de faute. Bref c'était un peu compliqué. Donc du coup on a eu cette demande qui avait été faite. C'était à l'époque dans Opal. Voilà. Et, euh... Et en fait, on a rajouté cette fonctionnalité. Pourquoi ça bouge Je ne sais pas. Désolé, ça, ça. ça bouge un peu. Okay, donc là, on utilise euh, l'application Scénary, qui est toute récente celle-ci, c'est la version là. Voilà. Donc j'espère que ça va aller aussi. Et euh, donc ici, on a, on a par défaut, on a les deux chaînes là-haut qui sont euh, des exemples Opal mobile, donc, qui sont des exemples de réalisation d'Opal. Et juste à côté, la chaîne d'à côté, c'est des exemples de réalisation web média mobile. Donc ici, ce sont les modèles WebMedia qui étaient développés à la base pour WebMedia. Et dans Opal, c'était l'application Opal, tout à l'heure, qu'on avait vu avec les livres. Donc ici, je vais rajouter la chaîne, en fait, euh, quoi, le dépôt, l'adresse du dépôt sur lequel Mo, euh, Mori a rajouter un document. Il y a l'icône là-haut qui permet de rajouter, en fait, un QRSS. Voilà. Donc ici, je retrouve l'icône qui permet de scanner un QR code. J'espère que ça a marché. Voilà, donc je vais vous scanner, je vais prendre une photo. Voilà, c'est un peu compliqué avec le fil. Voilà, donc ça allume okay, l'adresse euh, qui était codée donc dans le QR code qui permet d'aller plus vite normalement sur, quand on n'a pas de fil. Donc ici on ajoute la chaîne qui s'appelle Rencontre Scénario, qui est la chaîne qui a, qui a créé tout de suite, euh, pardon, le dépôt qui a créé Mori tout de suite. Et on voit dedans le seul document qu'il y a, où il n'y a pas d'icône parce que tu n'as pas pris le temps de rajouter une belle icône. Donc c'est un fond noir avec un logo qu'on ne voit pas pour l'instant. Donc ici, on n'a pas la possibilité de le revoir en ligne, mais on peut le faire. Normalement, sur certaines options, on peut avoir la possibilité, mais là, ça n'a pas été déposé. On peut avoir maintenant le choix entre un téléchargement pour une consultation hors connexion. Donc Souvent, c'est souvent le cas. Ça ne peut pas être utile, a priori, dans certaines conditions. Et ici, on va être obligé de le télécharger. Donc, ouais. Donc ça, c'est simple. On a ici un petit gestion de téléchargement. Donc, je vais vous passer tout ça. Et ici, on accède au contenu en ouvrant la... Voilà. On a accès au document et qu qu'est-ce fait mourir, en fait, c'est à rajouté du contenu, je ne sais pas où, plus loin tête. Voilà, ouais. ouais. je... ouais. euh... on a accès au Merci, Je disais qu'on a encore un peu de temps ou pas du tout euh, je... Une minute Ok, donc on va pas. Donc Je vous incite à aller voir euh, la présentation de Dominique Saint-Martin qui vous présentera euh, la partie web média, en fait. Donc là, ici, c'était un aperçu de ce qu'on peut, qu peut faire avec qu'on sur une tablette, et en fait Dominique vous présentera donc l'application Inagea. il faut qu'on rebascule normalement la suite on va rechanger pour finir la présentation il reste quelques diapos tu veux le raccord j'aimerais juste revenir sur un point en fait euh, qui, à, à mon sens c'est relativement important c'est euh, euh, qu'effectivement on a commencé à développer ces applications pour avoir la possibilité de consulter du contenu offline euh, je pense que euh, Christophe qui fera euh, la présentation à, à, à, à, après vous en parle le, Laura, euh, en fait c'est vraiment une fonctionnalité qui est su, su, super importante parce que Aujourd'hui, on peut avoir de la connexion 4G, c'est bien, mais malheureusement, ça ne marche, ça, ça marche pas partout. Quand on est dans une salle de, de classe, on n'a pas toujours du Wi-Fi. Euh, nous, là, dans les chambres dans lesquelles on dort, on n'a pas de réseau. Euh, donc, euh, donc, en fait, c'est vraiment un prix euh, Une des choses qui, qui, qui, qui ont fait qu'on a développé euh, ces applications, ouais. Non, c'est pas petit, c'est ça. Ouais. Ok. Euh, on n'a rien, ici. <rire> je... Donc, trois cas, justement, peut-être on parlera plus... Euh, je sais pas pourquoi ça fait ça. C'est bien, <rire> mais c'est pas son truc. Il ouais, vous avait parlé, c'était pas... Ouais, Donc, on parlera peut-être des évolutions un peu plus après, Ludo, avec... Euh, donc là l'idée c'est que pour l'instant on a donc deux modèles qui sont intégrés à l'application Scenario Reader Opal Web WebMedia prochainement là, dans la foulée on va intégrer OptimOffice donc ça devrait être assez simple parce qu'au moins on a le lecteur en fait, au moins côté iOS donc il suffit de le finaliser pour Android et on va en fait, sans doute enchaîner par la suite avec Ruby, Topaz et d'autres modèles Scenario Donc, en plus d'intégrer des, euh, des nouveaux modèles Scénarii, on a une partie qui. Euh, donc je crois qu'il y a aussi une présentation sur Kappa. Hein. Euh, on, on a été en fait sensibilisé au euh, en fait qu'il fallait int intégrer à, à Scénarii Reader en fait, euh, des notions d'accessibilité faciliter l'usage en fait, de cette application-là. Euh, <coughs> voilà. Donc, on, on va le faire à la fois dans les applications natives Android et iOS et à la fois dans la publication. Euh, HTML5. on a quelques pistes d'évolution fonctionnelle en fonction des retours qu'on nous fait peut-être aussi des demandes qui sont qui ne restent pas particulières mais qui en fait s'avèrent venir de plusieurs sources donc c'est des choses qu'on peut envisager peut-être intégrer par la suite c'est à dire des votes et des sondages peut-être lors d'un cours devant des étudiants peut-être envisager avoir un retour direct sur une question posée l'autre côté, on peut avoir des interactions directement dans l'application. On peut avoir des retours qualitatifs aussi au sein d'un cours Opal, par exemple, sur, directement qui seront transmises au prof. On reste dans le milieu éducatif, mais bon, on peut envisager plein, plein de sortes d'usages. On peut aussi envisager des annotations, des annotations de texte ou audio, c'est-à-dire enregistrer par exemple un cours et l'associer à un contenu, des choses comme ça. Plein de choses, de travail collaboratif, euh, des réseaux sociaux, quoi, faire des commentaires d'un cours, euh, par exemple toute une assemblée qui fait un commentaire sur cette présentation. Voilà. Ce serait intéressant d'avoir un retour, euh, des choses comme ça. Euh, en plus de ça, en plus des fonctionnalités, juste d'usage qui ne portent pas beaucoup de, de, de, de difficultés, on aimerait aussi intégrer euh, par la suite des... Euh, on aimerait... Utiliser le fait qu'on qu développe donc ces applications-là tournent sur des périphériques qui sont très très puissants. En fait, ils vont plus loin que le PC, scotché euh, au bureau, qui en plus d'apporter de la mobilité, apporte des, euh, des outils qui, euh, qui peuvent servir. Par exemple, euh, l'appareil photo-vidéo. Là, on a vu un usage très simple de, de, du scan d'un code. On a vu passer dans, dans les forums Opal des, des, euh, des, aussi des demandes sur la lecture de QR code autre que pour la lecture de, de flux euh, d'adresses de flux, par exemple. Donc voilà, on a listé ici quelques idées sur les documents que j'ai localisés, sur je me promène dans, dans, dans une ville par exemple, je peux accéder à des documents hein, en fonction de, du départ, du, de la localisation où je, où je me trouve en fait. Voilà, donc plein de choses, le micro, le haut-parleur, NFC qui vont exploser, c'est fini, ok Et d'autres capteurs, et ça tombe bien, c'est la dernière en plus, euh, et d'autres capteurs qui, euh, qui ont venu, oui, je trouve que c'est la dernière, ouais. Euh, donc je passe maintenant. la main. C'est toi, Christophe, qui. C'est toi le Ouais, tu voulais finir sur un truc. Oui. Ouais. Moi, il y a juste une chose que j'aimerais, euh, que oui. j'aimerais euh, euh, aime, rajouter et qui me semble relativement un peu importante, c'est que si aujourd'hui <coughs> on a fait en sorte que euh, un contenu puisse être, enfin euh, c'est pas non, que. Une publication puisse avoir un aspect optimisé euh, sur, sur, euh, sur, sur un smartphone ou une tablette. Ce qui nous paraît important aussi, c'est que le contenu euh, de cette publication euh, le soit. On ne sert pas euh, d'un téléphone portable comme on sert d'un ordinateur. Et donc, euh, il paraît, il paraît euh, relativement important que le contenu euh, rédigé par l'auteur le, le, soit aussi optimisé euh, pour, pour éventuellement un petit écran ou pour, euh, pour une tablette. Voilà. C'est tout.